Bonjour à tous Le travail d'aujourd'hui, on calcule des volumes. Des volumes, c'est quoi Et eh bien voilà, ici par exemple, j'ai euh, ce solide-là et je me on me demande juste de compter le nombre de petits cubes là. Donc vous les comptez. attends, ça c'est un cube, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Ok, donc j'écris 6. Et là, cette plaque-là, alors attention, là j'ai six cubes l'un à côté de l'autre, vous prenez le temps de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai combien de fois ces 6 cubes-là eh ben, J'ai une barre de 6 cubes, une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc, j'ai 4 fois 6 cubes. J'écris mon calcul, 4 fois 6, et donc je trouve 4 fois 6. Ça fait... Bon, je vous laisse trouver. Euh, je je l'efface pour ne pas perturber. Euh, Ici, ce truc-là, je regarde le nombre de cubes. Alors, je peux regarder en face de moi, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes. Et puis encore 6, et puis encore 6, et puis encore 6, et puis encore 6, et puis encore 6. Donc, au final, j'ai 6, 6, 6, 6, 6 fois, j'ai 6 fois 6. 6 fois 6, je trouve 36 cubes. Et j'en ai combien de ces 36 cubes, là Parce que j'ai ma plaque de devant, mais j'en ai une aussi derrière, là et puis une troisième, et encore une quatrième derrière. Donc, en fait, j'ai 4 fois 36 cubes. 4 fois 36 cubes, vous calculez combien ça fait. Ensuite, cette figure-là, euh, vous mettez en pause hein, votre vidéo pour pouvoir continuer vos calculs. Où vous regardez toute la vidéo, puis vous en mettrez, vous referez ensuite tout seul comme vous voulez. Donc ici, ce, ce truc-là, j'ai deux manières de faire. Je peux regarder euh, la plaque du haut, là. La plaque du haut. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes. 8 cubes, encore une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc, j'ai 32 cubes en haut. Et puis, sur la plaque du bas, j'ai la même chose. Du coup, je vais avoir 2 fois 32 cubes. 2 fois 32, je calcule combien ça fait. Bon, ça fait 64. Je n'ai pas mis les, les résultats au-dessus. Euh, voilà. Euh, mais vous, vous les mettez. Hein. Là-même, j'efface tout, d'accord Mais vous, évidemment, vous mettez votre résultat. Ici, ce truc-là, 4, 4 cubes, 4 cubes, 4 cubes, 4 cubes, 4 fois 4, ça en fait 16. Et puis une deuxième plaque, une troisième plaque, une quatrième plaque. Bref. Vous écrivez donc votre calcul et votre résultat et vous prenez le temps de compter vos cubes, là. Et puis toujours pareil, vous me transmettez pour que je puisse euh, vérifier si c'est juste ou non. Là, lit est complète. Longueur, ce truc-là, là, là bah, vous savez, ça c'est 10 cm, ça se lit 10 cm. Très bien. Et donc ça c'est une longueur avec euh, des, des mesures de longueur. Les airs, c'est des surfaces. Des surfaces, et ce truc-là, ça se lit 10 cm. Donc j'écris 10 cm. Je vous l'écris un coup, je ne sais pas si on va bien voir, ouais, on va voir moyen, c'est pas grave, 6 cm Hop, ouais, là il est complètement caché, donc il faut que vous arriviez à entendre ce que j'ai dit. Et puis volume, 10 cm3. Et eh bien j'écris 10 cm Voilà, ça, en fait, ça fait des cubes. Donc une longueur, c'est 1 cm, des airs, c'est en cm des volumes, c'est en cm ce truc-là, alors attention, il va y avoir un piège. Ce truc-là, il fait combien euh, Faites attention à votre écran ou à votre feuille, c'est peut-être pas exactement, mais si ça, ça fait 1 cm, ça, ça fait combien de cm Le piège, il arrive ici. Ça, ça fait 1 cm. Combien y a-t-il de centimètres carrés dans cette figure Et puis, en... donc vous, vous écrivez le résultat en dessous. Et ici, ce truc-là, -là, c'est un petit cube de 1 cm3. Mais quand je regarde ça, j'en ai combien en ce centimètres cubes Bon, Et progressivement, vous allez avec un peu de chance vous rendre compte que euh, pour calculer le volume euh, d'un solide, eh ben, il va falloir faire, ici c'est un cube, donc toutes les dimensions sont pareilles, 3 cm x 3 cm x 3 cm. Vous écrivez votre calcul, 3 x 3 x 3, puis votre résultat, ça fait combien de centimètres cubes Ici, c'est encore un cube qui fait 4 cm. Eh bien, pour calculer son volume total, je vais faire 4 x 4 x 4. J'écris mon calcul. Bon, je l'écris une fois. 4 x 4 x 4. Euh, c'est même Normalement, il faudrait écrire 4 cm x 4 cm x 4 cm. Ah oui, le fois... Euh... Ah ben, je n'ai pas la place là. Excusez-moi encore. 4 cm. Pour le fois, j'écris x en fait. Bon voilà, on ne voit plus la fin là, donc mes 4 cm x 4 cm x 4 cm, est-ce qu'il a disparu ou est-ce qu'il est passé en dessous Il a disparu, donc il va falloir que vous y croyez vous-même. Bon, c'est pas grave. Et donc 4 x 4 x 4, et eh bien combien ça fait Et ça va donner des cm3. Si j'ai un cube de 10 cm, et eh bien je vais faire 10 cm x 10 x 10 cm. Et si j'ai un pavé droit, et eh bien du coup, qu'est-ce que je fais eh ben, J'ai trois mesures, je vais faire 3 cm x 4 cm x 5 cm. Vous écrivez votre calcul et le résultat. Et ici, 2 cm x 3 cm x 10 cm. Vous écrivez le calcul et le résultat. Et puis cet exercice-là, euh, Max le pâtissier veut réaliser le gâteau suivant. Il voudrait connaître son volume afin de pouvoir calculer la quantité d'ingrédients. Donc c'est un gâteau euh, assez cubique. Hein. Il y a un truc rose, un, tru euh, un truc violet, un truc rouge-rose et un truc plutôt vert. Et bien vous allez calculer le volume du truc vert, du pavé droit vert, comme on vient de le faire ici. Puis, deuxième calcul, vous allez calculer le volume du pavé droit rouge, puis le volume du pavé droit bleu. Vous calculez tous ces trucs-là. Et vous écrivez votre calcul ici, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs lignes. Et euh, après, une fois que vous avez le vert, le rouge, le bleu, comment vous allez faire pour trouver le volume total Bon, je vous laisse réfléchir un petit peu, ce n'est pas très compliqué. Et dernièrement, dernièrement, le dernier exercice, je vous dis, pour conclure, calcule le volume d'un pavé droit de 4,7 cm de largeur, 3,9 cm de hauteur, 6,1 cm de longueur. Réfléchissez bien avec ce qu'on vient de faire là, est ce que vous avez là, comment vous calculez le volume de ce pavé droit. Euh, vous écrivez votre calcul, attention, je vous demande de poser les opérations. Là, vous ne pouvez pas les faire de tête, et je vous demande de les poser, pas de les faire à la calculatrice. Enfin, vous pouvez vérifier à la calculatrice, mais je répète, je vous demande de poser votre opération sur votre cahier, par exemple. Puis vous en prenez une photo, et vous me la transmettez avec le reste sur Trees. Bon travail